d'ici euh, jeudi 26 décembre. Donc, soyez à l'affût. Euh, J'ai décidé de vous préparer une vidéo à part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 les personnes que vous aimez ou vous appréciez, vous serez très protective de vos bien-aimés et des fois un peu trop protective, bien que vous ne serez pas capable d'exprimer votre affection envers eux. Des sautes d'humeur pourraient perturber un peu cette période. Alors soyez attentive, ne pas vexer quelqu'un.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 Euh, enfouis pourrait faire surface et par conséquent des sentiments étranges vous font questionner la réalité. Vous pourriez vous questionner à propos de certaines décisions prises auparavant ou même de certaines décisions que vous voudriez prendre. Vous pourriez sentir que vous ne recevez pas ce que vous méritez, surtout au niveau professionnel. Cette insatisfaction pourrait un peu brouiller votre jugement. Soyez objectif et essayez de ne pas laisser les émotions vous pousser à réagir impulsivement. Et prenez vos décisions après beaucoup de réflexion. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison, une nouvelle lune aura lieu dans cette maison aussi, mais je vais en parler dans une vidéo à part. Mais elle va être une très belle période, euh, une belle tranquillité d'esprit vous habite et vous aurez ce bel op optimisme qui sera euh, exprimé même par vos regards paisibles. La conjonction du soleil à Jupiter pourrait être considérée comme une opportunité euh, de croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Et vous aurez cette envie de faire tout ce que vous pouvez et d'expérimenter tout au maximum. Également, vous serez très généreux et pétillant, surtout avec vos bien-aimés. Samedi et dimanche, ainsi que lundi AM pour le Québec, samedi et dimanche,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 donc, vous n'aimez pas vraiment les changements. Contrôlez et bien gérez vos émotions et essayez de ne pas faire vivre vos bien-aimés, ce que vous vivez à l'interne, mais plutôt parlez-en et ils seront sûrement à votre écoute. Et patientez, les prochaines journées seront moins stressantes. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux.